Bonjour Nico. Bonjour à toi Sébastien. Comment ça va Ça va et toi Bon, bah, du coup, bienvenue sur, sur, cette chaîne, sur ma chaîne YouTube, du coup, on va faire une petite interview aujourd'hui pour parler de toi parce que tu as une expérience qui est très intéressante euh, par rapport à la sous-location, tu as aussi une expérience par rapport à la conciergerie, on va, on va en parler un petit peu. Euh, en plus, tu as un profil qui est intéressant puisque bah, tu viens de la fonction publique, euh, tu es fonctionnaire, euh, tu as un job donc en parallèle et tu fais de la sous-location et en plus, tu ne le fais pas, euh, pas qu'à moitié et tu vas nous en parler puisque tu as quand même un bon paquet d'appartements, je vais te laisser livrer après le, le chiffre, euh, donc franchement bah, bravo à toi puis moi je suis très content de te, de te faire venir aujourd'hui en interview sur, sur cette chaîne YouTube, donc on va commencer, eh bien, je vais te laisser te présenter un petit peu euh, bah, justement rappeler un petit peu bah, qui tu es, euh, ce que tu fais en ce moment et bah, après justement pourquoi tu en es venu à faire tout ça, à faire de la sous-location, euh, quel est ton objectif, enfin, voilà, je vais te laisser un peu te présenter et puis on va, on va avancer comme ça durant, euh, durant toute cette interview, voilà donc je te laisse te présenter tout d'abord eh ben déjà, tout d'abord, merci Sébastien de, de m'inviter sur, sur ta chaîne YouTube. Euh, donc moi, je suis Nicolas, donc j'ai euh, commencé la location courte durée en septembre 2017 et entre septembre 2017 et aujourd'hui, j'ai créé une conciergerie et également, j'ai euh, lancé un business de, de sous-location et aujourd'hui, je gère euh, 19, hein, presque 20 sous-locations. Euh, en Bourgogne-Franche-Comté, donc trois villes précisément, de toute façon je le dis, je le dis souvent, donc il n'y a pas de secret, à Dijon-Bourg-en-Bresse et à Dole. Et donc, euh, ben, je développe euh, ces business depuis un, un petit moment maintenant et mon objectif, c'est justement de quitter la fonction publique parce qu'en parallèle de, de ces business que, que j'ai, je, euh, je souhaite à un moment donné quitter euh, la fonction publique. C'est un de, de mes objectifs, Donc, j ai, j ai, bon, on en reparlera peut-être après, mais j'ai un plan d'action par rapport à ça. D'accord. Alors, attends, je vais juste mettre l'affichage comme ça. Ça va être plus simple. Voilà, c'est mieux même. J'aurais dû le mettre dès le départ. Mais bon, c'est pas grave. Euh, D'accord. Donc, du coup, toi, qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait qu'à un moment donné, tu t t as voulu un petit peu te diversifier, tu as voulu partir dans l'entrepreneuriat et pourquoi particulièrement euh, euh, l'immobilier, enfin, la conciergerie, la sous-location alors en fait l'origine déjà à la base c'est euh, j'avais fait un premier investissement immobilier comme Monsieur Madame tout le monde euh, parce que moi dans mon cadre de mon activité professionnelle euh, j'ai un appartement de fonction donc en fait je payais pas de, enfin, au début je payais pas de loyer et donc euh, au lieu de bah, de rien faire de ce de ce de ce gain de ce que j'avais bah, l'idée c'était d'investir dans un bien immobilier donc c'est ce que j'ai mm -hmm. fait et ce bien je l'ai mis directement en location courte durée Mais bon c'était en 2017, je connaissais rien etc et je me suis formé à ce sujet et j'ai vu que ça fonctionnait très bien. Et, euh, et puis, j'ai pris goût surtout à, à, à faire ça, à accueillir les voyageurs, à mettre en place un, un, un appartement qui soit beau, qui attire, etc., faire des annonces. Et après, au bout d'un moment, je l'ai fait pareil avec un deuxième bien immobilier. Parce que J'ai continué mes investissements, investissements immobiliers. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais... En fait, je peux en créer un business oui. parce que ben, je suis en train de comprendre tous les codes de ce business. Donc, pourquoi pas, pas le créer? Donc, c'est comme ça que j'ai créé ensuite euh, un business. Alors, tout d'abord, j'ai créé un business de, de conciergerie à ce sujet et euh, donc je me suis associé avec euh, une personne euh, pour ça. Et donc, j'ai créé une conciergerie à Dijon. Alors, euh, j'ai fait, une co cette conciergerie, elle a duré pendant un an et demi, en tout cas, dans oui. terme d'association, parce qu'au bout d'un an et demi, euh, je me suis aperçu qu'on ne s'entendait pas trop sur, sur l'association, on n'avait pas la même visibilité, la même vision, en tout cas, des choses. Oui. Et donc, j'ai revendu mes parts à, à mon associé. Et euh, ben, c'était un process hein, où j'ai vu au fur et à mesure qu'on ne s'entendait pas. Donc, en parallèle, j'ai créé donc, un business de sous-location euh, par rapport à ça. Et donc, euh, c'est là où vraiment, donc ça, c'était euh, la création du business de sous-location, c'était en octobre-novembre 2019. D'accord. Là, ouais. là où j'ai… Euh, euh, voilà, il y a deux ans. Donc, euh, un an et demi après avoir fait euh, mon premier investissement en location courte durée, c'est là où j'ai vraiment euh, développé le business euh, dans l'objectif de quitter la fonction publique. Pourquoi Parce qu'en fait, j'aime vraiment ce que je fais. Mais En fait, il y, a, il y a des choses qui se passent dans la fonction publique qui en fait me déplaisent, qui à la, à la base m'attirait, mais en fait me déplaisent. Au début, c'était bon. Voilà, je suis rentré dans la fonction publique parce que ce qui m'intéressait, euh, c'était euh, bah, le maintien de salaire, le fait d'avoir euh, une retraite, etc. Un, un peu le, le confort de vie. Ouais. Et En fait, je me suis dit, en fait, au bout d'un moment, bah, ça me limite beaucoup. En fait, quand je suis rentré dans les investissements immobiliers, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de me brider dans la fonction publique alors qu'il y a, a d'autres portes à ouvrir qui sont bien plus sympathiques. Donc, en fait, ce que, ça, ce que tu t'es dit à un moment donné, c'est que bah, tu peux. Tu t'es dit bah, « est-ce que je ne pourrais pas finalement vivre de l'immobilier ?» C'est ça, c'est un peu l'idée. C'était voilà, vivre de l'immobilier, préparer… Euh, au début, c'était juste préparer ma retraite pour plus tard. Puis au fur et à mesure, j'ai compris qu'au-delà juste de préparer la retraite, c'est qu'on pouvait en vivre. Donc C'est vraiment ça euh, qui m'a mis dedans. Et puis bah, là, c'est tout un process que je mets en place depuis euh, par rapport à, à tout ça. Donc là, maintenant vraiment, moi, mon, mon cœur de, de métier, c'est je travaille dans la, la fonction publique. Et à côté, euh, j'ai un business de sous-location avec 20, enfin, presque 20 appartements et je fais du coaching justement pour aider les gens à créer leur business de, de location courte durée, sous-location ouais. conciergerie, etc. Et donc, du coup, pour toi, bah, tu te dis que la Alors, au début, ça devait être un enfin, pour l'instant, ça doit être un bon, confortable complément de revenu, j'imagine. Et bah, à terme, ton objectif, c'est voilà, clairement de quitter ton job et de te consacrer pleinement à, à, ton, à ton activité. C'est ça. Mon idée, c'est vraiment de, de me mettre pleinement dans cette activité, mais pas à n'importe quel prix. Moi, bon, l'idée, c'est n'est pas de quitter la fonction publique. Il faut être honnête aussi qu'il a, qui a qui m'apporte une certaine qualité de vie. Comme je, je te le disais tout à l'heure en off, euh, moi, je, voilà, tous les 6-7 semaines, dans l'éducation nationale, on a des vacances, etc. Donc, ce n'est pas pour partir un, dans un boulot où je suis esclave et je travaille 90 heures semaine. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je vois, je vois ma vie. L'idée de faire ça, c'est aussi d'avoir une certaine liberté géographique et une certaine liberté de temps. Je n'ai pas dit rien faire, parce que ce n'est pas vrai. Donc, euh, je suis en train de structurer toute ma société de, de sous-location euh, où moi, je pilote. En dessous, j'ai mes city managers et en dessous, j'ai mes, mes dames de ménage. Bah alors justement, tiens un... tout ça… ça. Voilà, c'est intéressant, du coup, c'est un bon tremplin. Du coup, ouais, voilà. Donc, comment tu, tu organises tout ça Comment tu euh, euh, Parce que du coup, ce n'est pas toi qui te rend physique, euh, physiquement sur place, hein, comme je l'explique souvent, on automatise tout, mais voilà, un petit peu en détail, parce que tu es réparti sur plusieurs régions, bah, comme moi, euh, comment toi, tu as organisé tout ça Comment ça fonctionne au quotidien Et comment tu arrives à, à cumuler euh, tes, tes 20 sous-locs et, euh, et, euh, et, ton, et ton activité professionnelle quoi Parce que là, c'est un gros challenge quand même. Hein. Alors effectivement, c'est un gros challenge, mais j'essaie euh, de structurer tout ça. Donc déjà, j'essaie d'automatiser le maximum de choses. D'accord J'utilise un channel manager comme toi. Bien sûr. Je... Tout est, les calendriers sont synchronisés, les tarifs sont synchronisés. Euh, voilà, tout est automatisé. L'envoi des messages, l'envoi des contrats, des factures. Donc tout ça, je n'ai pas géré. Ça, c'est moi qui ai automatisé le début et ça fonctionne. Ensuite, tout ce que je ne peux pas automatiser, je le délègue. Donc les parties euh, dames de ménage. Donc au début, quand j'avais que quelques appartements, il euh, y avait c'est moi qui, on va dire, piloté les, les dames de ménage. Et euh, je leur disais ce qu'il fallait faire, etc. Elles avaient accès au manager, elles voyaient le calendrier qu'il fallait faire, et dès qu'il y avait un problème, elles revenaient vers moi, et c'est moi qui, la, qui les aiguillais pour leur dire comment régler ce problème. Quand mon parc s'est agrandi avec le nombre de sous-locations, entre les dames de ménage et moi, j'ai mis des city managers euh, pour ne pas être appelé tous les 5000 coches au boulot parce que ben, je suis sur une autre activité. Donc j'ai délégué ces, ces parties-là pour justement avoir l'esprit tranquille et travailler vraiment au-dessus de mon business et pas dans mon business. Ça, c'est la vision que j'ai. Et puis après, j'ai standardisé un maximum de choses, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses dans mes appartements qui sont identiques. Je, je pris un exemple concret la dernière fois, mais par exemple, dans tous mes appartements, j'ai des cafetières Senseo. Ça veut dire qu'à un moment donné, et ce n'est pas une Nespresso, une Senseo et je ne sais quoi ailleurs. Comme ça, quand il y a un problème, je sais où je dois acheter ou euh, acheter la cafetière Senseo, à quel tarif je peux l'avoir, parce que j'ai un fournisseur. Enfin, voilà. Et le fait de standardiser certains trucs, ça me fait gagner énormément de temps. Euh, pareil, j'achète énormément de vaisselle, etc. à Ikea, pourquoi comme ça il y a une assiette qui casse, on va à Ikea, on a toujours la bonne référence, alors que si on, a, on commence à avoir des assiettes dépareillées ou autres, euh, bah, ça ne va, va pas donner une bonne image de, de, de l'appartement. Donc j'ai vraiment standardisé un maximum de choses aussi euh, pour gagner du temps, de l'énergie et pour que mes city managers et mesdames de ménage sachent où récupérer les choses rapidement. D'accord. Et du coup, alors comment ça se passe, par exemple, quand tu veux lancer un appartement euh, qui est donc à 200 km est-ce que c'est toi Comment ça se passe Là, du coup, j'imagine que c'est peut-être toi qui dois intervenir euh, personnellement. Et autre chose aussi, autre question, est-ce que tes appartements sont tous déjà meublés ou est-ce qu'ils sont, tu les prends en nu et tu les meubles toi-même Comment ça se passe Alors moi, ma stratégie, à, à, à la différence de toi, c'est qu'effectivement, je prends uniquement des euh, appartements qui sont déjà meublés. Alors, pas spécialement euh, meublés euh, haut de gamme, mais déjà meublés. Et après, je rajoute des petites touches perso pour vraiment faire le petit coup de cœur. Mais je prends toujours des appartements meublés. Ça, c'est le premier lieu. Donc, ça, ça me fait gagner énormément d'argent parce qu'il n'y a pas d'investissement sur, sur les meubles ou en tout cas très, très peu. Ouais. Ensuite, euh, sur comment je lance quand, par exemple, j'ai un appartement à, à 200 km, euh, ben déjà, euh, en premier lieu, euh, il y a mon city manager. Quand j'ai pris contact avec le propriétaire, il y a le city manager qui va déjà aller faire un tour dans l'appart pour aller voir si ça correspond à l'annonce, etc. Ensuite, s'il me donne son feu vert, moi, je me déplace et je fais un tour avec le city manager pour confirmer ses dires et aussi pour qu'on commence à se mettre d'accord comment tu vois les choses, comment on va mettre oui. on va articuler les choses. Et euh, donc à ce moment-là, c'est moi qui, en, euh, qui est l'interlocuteur privilégié du, du propriétaire, parce que c'est moi, en tant que gérant de ma société, qui euh, va signer le bail avec le, le propriétaire. Et une fois euh, que ça euh, c'est en place, dans ces cas-là, on fait un plan d'action avec le City Manager, c'est-à-dire que c'est lui qui va aller récupérer les clés auprès du propriétaire euh, quelques jours après, et c'est lui qui va mettre en place tout ce qu'on aura prévu, c'est-à-dire, je ne sais pas, s'il faut acheter telle déco, telle télé, euh, appeler euh, notre fournisseur de linge pour euh, avoir assez de linge. Euh, et moi, de mon côté, je m'occupe de toute la partie automatisation, de tout ce que je peux faire euh, à distance. Voilà. Donc, lui, il s'occupe vraiment, il y a un moment où on est en commun pour aller certifier que l'appartement correspond à nos attentes. Et après, lui, il fait la partie terrain et moi, je fais toute la partie euh, à distance. D'accord, donc du coup, City Manager, euh, donc en fait, joue un rôle bah, essentiel, c'est un peu tes bras droits finalement. Euh, comment, euh, est-ce qu'ils sont, est-ce que c'est des auto-entrepreneurs, est-ce que c'est des salariés, euh, est-ce que c'est des gens qui ont leur propre entreprise, euh, qui font autre chose, comment ça se passe un peu et comment tu les recrutes finalement alors, c'est des gens qui ont leur propre entreprise. En fait, ce sont… Euh, donc, moi, j'ai deux city managers euh, pour trois villes différentes. Il y a deux ouais. villes qui sont l'une à côté de l'autre. Je les recrute auprès de, de conciergeries. Enfin, en fait, je vais voir le gérant d'une conciergerie. En fait, ces gérants-là sont mes city managers. Je leur dis, voilà, ouais. euh, je vous explique mon projet. Moi, j'ai des sous-locations dans telle ville. Euh, il y a cinq, six, sept biens. Euh, par contre, voilà mes besoins. Je n'ai pas besoin de toute la panelle de ce que vous proposez. Ouais. Moi, j'ai besoin de ça, ça, ça. Est-ce que euh, vous êtes d'accord pour faire un partenariat ensemble Je vous reverse un pourcentage de mon chiffre d'affaires parce que c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'au plus ouais. vous faites bien votre travail, au plus je peux louer cher, au plus on a des bons commentaires, etc. Donc, au plus vous êtes rémunéré et au plus oui. je gagne. Après, souvent les conciergeries que j'ai été contacté, c'est des gens aussi de mon réseau. Parce que, depuis, comme je dis, depuis 2017, je fais de la location courte durée. Je suis dans certes trois villes, mais c'est trois villes où je suis implanté parce que ben, je fais partie des groupes Airbnb de ces villes-là je fais partie des groupes business de ces villes-là. Donc, j'ai créé des réseaux. Et donc, je voulais des gens, même s'ils ne sont pas mes associés, mais des partenaires, qui ont la même vision que moi qui ont cette vision entrepreneuriale qui sont jeunes, qui sont dynamiques. Euh, donc, c'est aussi comme ça, dans mon réseau, que j'ai euh, euh, traité ça avec eux. Et puis après, on se rend des, des services mutuels, euh, dans le sens où moi, voilà, je les aide sur certaines thématiques, ils mettent sur d'autres thématiques. Euh, donc, ce n'est pas une association, mais c'est un partenariat avec des, des conciergeries Voilà. D'accord. OK, donc Alors, ça, certaines donc... concierges jurés sont, en... certaines sont entrepreneurs et, et l'autre est en SAS, mais c'est pareil et donc toi du coup tu as laissé tomber la conciergerie, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu reviendras peut-être plus tard ou tu vraiment tu fais que le focus sur la sous-loc et d'après toi quels seraient les, les points forts et les points faibles des deux euh, pour l'instant je me focus euh, sous-location euh, je ne veux pas me disperser parce qu'à un moment donné, euh, ben, entre mon activité professionnelle dans l'éducation nationale, je, je fais des coaching à côté, je fais de la sous-loc. Et à un moment donné, j'ai vu la conciergerie qui était en parallèle de la sous-loc. J'ai vu ce que c'était euh, d'être au four et au moulin. Au final, on ne fait pas grand-chose. Même si la conciergerie, euh, c'est pas mal, ça a ses avantages et ses inconvénients également. Donc, pour l'instant, c'est focus sous-location. Euh, par contre, ce que je dis souvent, euh, on peut créer une société et mettre à la sous-location et la conciergerie dans cette même société parce des choses qui sont euh, complémentaires. Comme une, oui. une, dame, une dame de ménage, un City Manager que vous recrutez, euh, qui, qui met en place des actions euh, pour un de vos clients ou qui met des actions pour votre sous-location. Lui, il ne va même pas le savoir, il va le faire de la même manière. Donc ça, il faut, si vous voulez le faire ensemble, en tout cas, c'est complémentaire et ça, c'est un côté positif. L'avantage de la conciergerie, pour moi, c'est qu'il n'y a pas trop de prise de risque au début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'investissement à faire, peut-être un site internet pour faire un site vitrine et puis après, c'est euh, bah, démarcher des, des, des propriétaires. Si pendant, comme là, il y a eu la crise du Covid, si vous n'avez euh, pas de réservation, imaginons, euh, vous, vous n'avez pas de frais réellement en face, euh, important. Alors, c'est sûr que vous gagnez rien, mais en même temps, vous n'avez pas de frais. Par contre, une sous-location, il y a une prise de risque parce qu'il y a un loyer garanti en face. Euh, donc, il faut, euh, il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui sorte tous les mois, même s'il n'y a pas d'entrée d'argent de votre part. Donc, il y a une prise de risque plus importante. Par contre, qui dit prise de risque aussi plus importante, dit gain plus important. Euh, sur une sous-location, à la fin du mois, euh, techniquement, on gagne plus que sur une consergerie, parce que dans la conciergerie vous prenez un pourcentage euh, en prestation de service et le pourcentage Exactement. revient à votre propriétaire. Ça. Donc, il y, a, il y a du pour et du contre. Euh, c'est bien de se faire les dents comme je l'ai fait au début avec la conciergerie. Ça permet de commencer à connaître les rouages, etc. Et puis, euh, en fait, j'ai pu transposer ce que j'ai appris dans la conciergerie, dans la, la sous-location. Mais il y a une prise de risque plus importante, comme je disais. Moi, manque j'ai commencé en, en, en novembre 2019 la sous-location. En mars 2020, euh, le, le Covid arrive. Euh, bah voilà, il faut, faut garantir les loyers qui sont convenus. Euh, donc ça, ça c'est difficile. Enfin, difficile justement, c'est une prise de risque que, que j'ai pris. Oui. Euh, mais, mais voilà, maintenant ça paye. Mais voilà, tout dépend aussi de la au risque que, que vous avez. Moi, ce que je conseille, commencez un peu par la conciergerie, faites-vous les dents avec ça. Et puis après, bah, allez chercher de la, la sous-location. Parce qu'effectivement, sur la sous-location, bah, de temps en temps, un peu comme toi aussi, il faut euh, meubler les biens, donc peut-être faire un petit crédit en plus ou autre. Donc, ça, ça, ça engage des, des prises de risques un peu plus importantes, mais le gain est plus important derrière. Mais les deux ah, activités ça, sont vrai. complémentaires. Voilà, les deux. Par contre, les deux activités étant complémentaires, tout ça fait. permet de ne pas créer deux sociétés différentes. On peut tout faire dans la même société. Tout ah, à tous les partenariats qui ont été créés pour la conciergerie, vous pouvez les récupérer pour votre sous-location. Donc, ça, c est, c est, vous n'allez pas à tout refaire. C'est vraiment complémentaire. Et justement, alors du coup, euh, est-ce qu'on peut parler un petit peu chiffres sans forcément entrer trop dans le détail, mais euh, est-ce que tu sais un petit peu les chiffres que, que ça génère un petit peu donc 19 sous-locs par mois de manière assez moyenne Et comment ça s'est passé pour toi pour le Covid, euh, pour faire enfin, le Covid Comment ça s'est passé pendant.. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que je tendance à dire, c'est que le vrai impact qu'on a eu de la crise, ça a été au premier confinement. Euh, là, effectivement, on accuse le choc, tu as, as M. Macron qui parle, tu vois toutes tes réservations qui s'annulent, et derrière, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et du coup, là, il faut vite réagir, trouver des stratégies et tout pour aller re-remplir nos calendriers, puisque tout s'est vidé d'un coup. Donc, ça s'est passé, ça a été quand même dur quand même, mais ça s'est fait. Et moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'après, les confinements suivants ont été globalement... Plus light et oui, ça a eu un impact, mais ça n'a pas été non plus hyper significatif, par... contrairement au premier confinement où là ça a été euh... là on ne savait pas ce qu'allait se passer, quoi. Donc comment toi tu l'as vécu est Quel est l'impact financier Est-ce que tu as toujours pu payer tes loyers euh... Est-ce que tu as toujours pu payer tes charges Est-ce que tu as perdu de l'argent Ou euh... est-ce que tu étais flat, un peu comme moi pendant le premier confinement, j'étais flat complet, quoi. Je ne gagnais rien, mais bon, je ne rien non plus. Quoi. Comment ça s'est passé pour toi tout ça Et combien Alors, déjà... tu gagnes de manière générale après euh... voilà. Moi, par sous-location, je gagne après avoir payé toutes les délégations que j'ai mises en place, mes outils et tout. Euh, bon, on va parler en cash flow et pas en bénéfice, mais entre oui. 350 et 500 euros par, par, par entité. donc par appartement. Oui, bah, c'est ce que voilà, je. Voilà, ouais. voilà. c'est 350. voilà. Ce après, tout le temps. Euh, ça, c'est d'ailleurs un de mes critères quand je choisis un appart. Parce que de temps en temps, je peux choisir, je peux trouver un bel appart, mais le propriétaire, il me fait un loyer tellement énorme que même si je sais qu'il va se louer, si à la fin, il ne me reste que 100 euros, ça ne me sert à rien. Donc, euh, c'est aussi toujours ce, ce calcul que je fais. Et c'est pour ça que je ne suis que dans trois villes, parce que je connais exactement les prix de ces villes à la location, pendant les vacances, etc. Et je sais si je vais pouvoir atteindre ou pas ce euh, prévisionnel. Mmh. Ensuite, pour revenir sur le, le Covid, effectivement, au mois de mars, c'était un peu le tremblement de terre. Euh, maintenant, ça fait un an qu'on vit avec les confinements, déconfinements, donc euh, on s'est habitué, adapté, euh, ouais. adapté. Euh, par contre, la première fois au mois de mars, on s'est dit euh, tremblement de terre. Donc, effectivement, ce qui s'est arrivé au mois de mars, euh, ça a été annulation totale des, des, des réservations. Et là, on a dû changer directement de stratégie. Donc au mois de mars, avril et début mai, ce que j'avais fait, je suis passé pour une grosse partie de mes appart dès que je pouvais en moyenne durée. C'est-à-dire que j'avais fait, fait des tarifs promotionnels euh, pour que justement, je sois comme toi, flat. C'est-à-dire, je ne veux pas gagner d'argent sur cette période, mais je veux sortir de cette période. Oui. À ce moment-là, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Je ne voulais pas en perdre. Euh, surtout que moi, j'avais dit, je veux garantir les loyers à mes, euh, mes propriétaires. Et d'ailleurs, par la suite, ça a été un côté positif, parce que j'ai d'autres propriétaires qui sont revenus par bouche à oreille en disant « on a su pendant le Covid, euh, votre société avait maintenu les, les loyers alors que vous aviez le droit de demander la suspension. Voilà. » Donc, euh, la garantie a vraiment été supportée. Pire que ça, qu'est-ce qui peut arriver euh, On ne sait pas. Donc, euh, voilà, on a confiance en vous et on vient vers vous pour vous proposer d'autres appartements. Donc, ça, ça a été un côté positif. Mais au début, effectivement, la première stratégie, c'est-à-dire je ne perds pas d'argent. Donc, j'ai fait de la de la moyenne voire longue durée, enfin euh, moyenne durée euh, pendant cette période-là. Donc, j'ai fait des moins 40, moins 50 au mois pour, que ça ouais, flouille, ça. pour payer toutes mmh. mes charges. Mmh. Et ensuite, ben, il fallait s'adapter aux nouvelles tendances, c'est-à-dire euh, Beaucoup de réservations dernière minute, euh, mettre les... Moi, avant, j'étais en condition non remboursable, par exemple. Là, je suis passé en condition flexible, parce que les gens... Ah, oui. je, je comprends, ils ne voulaient pas... Euh, avant, non remboursable, ça paraissait lambda, ça paraissait normal. Ça. Mais maintenant, et je, à juste titre, on ne sait pas si on va être confiné ou déconfiné euh, dans quelques ça. semaines, donc les gens avaient une flexibilité. Donc, je suis passé en flexibilité. La bon, ça, je le faisais déjà, mais la possibilité de réserver jusqu'à la dernière minute. De toute façon, Tout à, euh, à un moment donné, les gens réservaient l'après-midi quasiment pour le soir, parce que sûr euh, oui. serais mmh. certain. Euh, donc, on a changé, il y a beaucoup de tendances. Avant, je n'acceptais pas les animaux, maintenant, je les accepte. Pour certains de mes appartements, quand je vois que euh, je peux le faire dans certains de mes appartements, j'ai changé en fait, parce qu'en en fait, ce qui a amené le Covid, c'est ce le, le changement des de tendances des voyageurs. Et pareil, euh, l'idée là, c'était de dire, euh, le côté positif, c'est qu'on peut se faire une renommée locale. Parce que là, évidemment tous les étrangers ne venaient plus et c'était énormément de locaux euh, qui venaient là. Et euh, j'ai profité de ce moment-là pour refonder euh, mon site Internet et pour essayer d'augmenter mes réservations en direct. Et euh, ça, ça a marché. Je passais de 5 de réservations en direct à 15 Ce n'est pas encore la panacée, mais ça commence bien. bien. Et, oui. euh, donc pour, et donc, ça, pour moi, c'est ça que je me suis dit. Pendant le Covid, il faut que j'arrive à comprendre euh, ce qui se passe dans la, dans la tête des gens. Enfin, je me suis mis à leur place. Hein. Et puis, euh, bah, c'est ça. Et puis, pareil, euh, bah, dans les annonces qu'on a changées, c'est qu'on a dit que bah, voilà, on mettait en place des, euh, des, des protocoles sanitaires pour que l'appartement oui. soit propre. Voilà, on essaie de dire à quoi pensent les gens. Ben, la possibilité de réserver à la dernière minute, d'annuler à la dernière minute et être intégralement s'il intégralement, c'est un problème. Et que l'appartement soit sécur en termes d'hygiène. Donc, on a mis du gel hydroalcoolique partout, alors qu'avant on se disait c'est abusé. Mais maintenant, on le met partout dans tous nos appartes. Et voilà, on s'est adapté à, à la tendance. Par contre, c'est vrai que celui qui ne s'est pas adapté à la tendance et qui est encore sur le Airbnb avant Covid, eh ben, s'il a en eau remboursable, qu'il accepte que des réservations une semaine à l'avance ou autre, c'est sûr que son calendrier est vide. Est clair, par est contre, s'il s'adapte à la tendance, moi, j'ai eu des réservations. Par contre, évidemment, avant, j'avais beaucoup moi, de, de néerlandais, allemands, italiens, etc. Là, c'était beaucoup de locaux, de businessmen, etc. Et ça, ça a marché. Je ne veux pas dire que je faisais exactement les mêmes prix qu'avant. Par contre, l'été dernier, quand, ben, un peu comme là, ce qui va arriver, quand j'ai réouvert, j'ai pu euh, augmenter mes prix par oui. rapport à l'été précédent. Ah bah oui, on a connu une année 2020 euh, entre juin et octobre qui a été euh, c'est ça. ça. Ça a carburé du feu, c'est j'ai jamais vu ça quoi. Et là je, et là, je j ai, j ai, j ai, là on est je pense on est parti pour faire un peu la même chose. Là on voit bien là on a <rire> là ça envoie grave ça de la resa. Hein. Hmm. Tout le monde veut tout le monde veut voyager, veut bouger, veut C'est ça. Voilà, ouais. donc ce qui est vraiment important quand vous faites de la conciergerie ou de la sous-location, en tout cas, dès que vous travaillez dans la location courte durée, on dit aussi de location saisonnière, c'est qu'à un moment donné, il faut s'adapter aux tendances actuelles. C'est ce ça. Qui est, ce qui est difficile dans la location courte durée, en tout cas, comme on la connaît aujourd'hui, c'est que c'est récent, en tout cas, par rapport au fait qu'on vienne chercher sur Airbnb ou ouais, des, des, des réservations ou des, des logements. Donc, c'est un marché qui est assez jeune, mais qui bouge beaucoup et qui évolue rapidement. Donc, il faut vraiment… Euh, s'adapter à l'évolution et ben voilà, moi je me documente beaucoup, dès que Airbnb fait des conférences, j'essaie de, de, de regarder, etc. parce qu'il y, y a des choses qui sont importantes euh, à suivre pour euh, suivre les, les tendances des, des voyageurs. Euh, ok, euh, du coup et comment tu trouves tes sous locs toi du coup tu, tu, as, Au début tu prospectes un peu j'imagine, puis maintenant c'est peut-être un peu le bouche à oreille, euh, comment ça se passe alors effectivement, au début, il y a eu une grande, enfin, une grande énergie à dépenser pour aller ben, prouver que… Enfin, déjà, faire connaître la sous-location et trouver des, des propriétaires. Donc pour ça, j'allais simplement sur le bon coin, j'avais fait un filtre dans les villes que je recherche, j'ai mis les loyers maximum que j'acceptais, le type de bien que, que j'acceptais, et dès que j'avais des, des, des, enfin, des alertes qui arrivaient, je contactais les, voyages, les propriétaires. Donc, euh, moi, par contre, je faisais une recherche inversée, c'est-à-dire que je cherchais les, les appartements les, les plus chers, c'est eux que je contactais, je me dis, c'est eux qui doivent avoir le moins d'appels, c'est souvent eux qui ont quand même les plus beaux appartements, et ces gens-là mettent un prix élevé parce qu'ils veulent filtrer aussi leurs euh, leur locataires. Donc, c'est ces personnes-là que j'ai été voir. Donc Moi, ce que je dis souvent, hein, euh, sur 100 alerte, euh, j'en ai euh, peut-être 50 qui vont accepter, euh, déjà, que je leur explique la sous-location au téléphone, il y en a euh, 35 qui vont accepter de visite, et sur les 35, euh, il y en a 10 à la fin qui vont être d'accord pour euh, oui. prendre le... Donc voilà, faut... ce que je vois beaucoup de gens qui disent « Ouais, j cher... je cherche la sous-location, mais j'ai beaucoup de refus. » Mais c'est normal. normal. Par contre, ouais. faut... c'est comme tout nouveau projet. Là, on parle de sous-location, mais comme tout nouveau projet, comme toute nouvelle marque qui se crée, au début, il y a beaucoup de refus, etc. Il faut démarcher et il ne faut rien lâcher. Et à euh, un moment donné aussi, ce que j'ai fait, je me suis inscrit dans les groupes Airbnb de ma ville. Je me suis inscrit dans des clubs business de ma ville. Euh, pourquoi Parce que avec le business, bah, les gens ont une vision entrepreneuriale. Donc, quand on commence à leur expliquer le business de la sous-location, ils tiltent assez rapidement ce qu'on qu fait. Airbnb, bon, on touche des gens qui font déjà de la location courte durée, mais peut-être qu'ils font ça de façon amateur ou qui commencent à en avoir marre ou autre. Donc, on peut aller les toucher. Et euh, donc, c'est comme ça que je mets deux, trois premières sous-locs. Donc, j'ai ramé, mais je les ai eues. Ensuite, il y a le Covid qui est tombé. Euh, j'ai maintenu mes, mes loyers et après le Covid, donc à partir de juin 2020, euh, là, j'ai des propriétaires d'eux-mêmes qui sont venus me, vo me voir en me disant bah, « On a d'autres apparts qu'on vous les propose. » Et aussi, bah, voilà, euh, j'ai été recommandé par telle ou telle personne et je viens vous voir. Et c'est comme ça que vraiment après le Covid, euh, je suis passé à ce moment-là, j'avais 6 sous-locs et là, je suis passé à bah, 19 sous-locs. Donc là, là, au début, il y a une grosse prospection. Et maintenant, j'avais dire, c'est quasiment passif. Les gens viennent me voir. Je dois même euh, me permettre de refuser certaines sous-locations <rire> qui ne correspondent plus à, à, à mes critères. Ah, C'est euh, cool, euh, c'est cool, ouais, c'est cool. Voilà. Euh, ok, tout ça, c'est cool. Euh, du coup, comment, euh, comment toi, tu m'as connu et comment tu as euh, connu la sous-location euh, voilà. eh ben, La sous-location, je l'ai connu, ben, toi, je connu sur, sur YouTube et euh, je suivais euh, d'autres YouTubeurs qui, euh, qui font de la, la sous-location également. Et, enfin, qui font à la base de la location, moi d'abord je regardais des vidéos YouTube location courte durée parce que c'était vraiment le cœur de métier, puis à un moment donné j'ai eu des, des recommandations vers toi, des vidéos qui sont proposées, donc j'ai regardé, puis ça m'a amené souvent sur des vidéos sur, sur location. Et ce que j'ai apprécié dans ce que je regardais dans, dans tes vidéos, et c'est ce que moi j'apprécie et c'est ce que j'essaie de, de transparaître aussi dès que j'échange avec des gens, euh, c'est que l'entrepreneuriat, voilà, c'est très gratifiant, par contre, euh, voilà, il euh, y a du haut, il y, y a des bas, ce n'est pas toujours quelque chose de, de linéaire, comme je le disais moi tout à l'heure. Par exemple, à un moment donné, dans la poussière mon association n'a pas fonctionné. Et ce que j'apprécie dans tes vidéos, c'est que voilà, tu es transparent. Alors, tu nous dis comment atteindre ces objectifs, mais aussi quand tu fais tes vlogs ou autre, euh, tu montres bah, aussi l'envers du décor, que ce n'est pas oui. toujours un long fleuve tranquille. Et non. ça, c'est quelque chose que, que j'apprécie euh, parce que moi, je n'apprécie pas trop. En tout cas, c'est ma vision des choses regarder voilà, les chaînes YouTube, euh, Lamborghini et Champagne, moi, ce n'est pas trop ce qui m'intéresse parce que c'est beaucoup de, des paillettes et dès qu'on creuse un peu, il n'y a plus grand-chose. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait et après, ça m'a vraiment attiré l'aspect entrepreneurial que, que tu mets en place, enfin, que tu évoques en tout cas dans, dans tes vidéos. Et euh, voilà, donc au début, je me suis intéressé comme ça, et puis euh, je, suis, voilà, je me suis lancé dans, dans la sous-location sans, sans prendre spécialement au début les, les formations. J'ai testé, bon, j'avais une expérience un peu de conciergerie, j'avais aussi une expérience avant de, de Airbnb, hein. j'ai ai fait ça ouais. un peu sans réfléchir. Euh, et puis après, après façon dans l'entrepreneuriat, euh, la seule limite, c'est le mental. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Par contre, il ne pas aller. Moi, j'aime bien. Enfin, j ai, j ai... Là, on ne voit pas. Mon bureau, j'ai plein de feuilles. Savez, moi, je fais toujours des plans d'action. Enfin, moi, il je... faut que j'écrive plan d'action. Voilà. Janvier objectif, février objectif, mars objectif. Très important. C'est comme ça que j'avance. Euh, donc. Le mettre pas... aussi sur son réfrigérateur comme ça. Voilà, <rire> à chaque fois le ça. matin que tu te lèves, tu vas chercher ton café, tu prépares ton café. Tu ne peux pas louper. C'est ça. J'ai ça exact. à faire. Je dois. <rire> c'est exactement ça. La, la to do list. Et puis c'est comme ça que. Comme Très ça que important fais au quotidien. Et euh, puis voilà. Donc et puis, euh, bah aujourd'hui, euh, pourtant même moi, je fais des coachings. Je, je pense avoir une certaine expérience, ça me vantait. Et ben moi, au quotidien, euh, je regarde des vidéos YouTube, ça me forme ah, mais moi aussi. beaucoup, etc. <rire> euh, J'apprends énormément de choses. Justement, l'erreur à pas faire, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les tendances du Airbnb, les tendances à l'eau. C'est vraiment au quotidien d'avoir une ouais. vie professionnelle de et de... tester et tester alors moi je teste je teste beaucoup chose. je suis un gros testeur voilà alors évidemment quand ça marche pas je, bon, de temps en temps j'en parle ou j'en parle pas mais je teste énormément pareil euh, et après il y a des choses qui fonctionnent des choses qui fonctionnent pas il faut vraiment faire il faut tester c'est vrai faire. que c'est vrai que quand on a plusieurs appartements on peut se permettre si tu veux ça. mais moi par exemple là hein, j'ai par exemple mes spas je les loue là si je fais des tests ça marche bien et bien voilà donc tu les c'est lancé dans l'espace c'est très bien aussi ça. Ça. Et je les loue euh, l'après midi et le soir par exemple donc, j'ai deux plantes ouais. différentes et ça marche. Euh, j'ai des appartements, par exemple, j'ai deux studios qui sont là un à côté de l'autre sur euh, le même palier. Et eh ben, J'ai créé une troisième annonce où ces deux studios avec peuvent être loués ensemble. Enfin, je teste des trucs. Après, j'ai essayé de vendre des upsells à l'intérieur, mais ça, ça n'a pas marché. Euh, là, je suis en train de tenter autre chose. Mais il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres qui ne fonctionnent pas. Et euh, ben, voilà, au fur et à mesure, on, on avance. De toute façon, c'est comme ça qu'on se démarque de la concurrence. Bon. On voit que les spas, effectivement, sont en plein... Euh, c'est fait partie des choses, ça, que je... On voit que c'est en plein boom, ça. <rire> on voit que... Ah, juste, il... Justement, là, l'idée, moi, par exemple, c'est que j'aimerais bien passer la licence 3 pour mettre à disposition euh, de l'alcool, enfin, euh, des alcools faibles euh, dans, dans, dans les appartements. Donc, ça, je suis en train de voir comment me, me renseigner. Ouais. Parce que même si c'est à disposition gratuitement, il faut une licence si on veut... Ah ça, ouais, d'accord. Bah en fait, à partir du moment où tu mets à disposition de l'alcool, qu'elle soit gratuite ou payante, euh, il, faut que ça soit, euh, il faut une licence. Euh, donc euh, Après, sur pareil, hein, je sais, on a tous été dans des lieux où on nous offre une bouteille de vin, Tout etc. etc. Et je après, c'est pareil, hein, euh, pas vu, pas pris, etc. Ce n'est pas un problème, mais c'est juste un moment de Quand tu offres euh, la petite bouteille de champagne dans l'appartement, tu es censé avoir une licence normalement, c'est ça ouais c'est ça. Ah ouais tu vois tu mets à disposition de l'alcool, tu es obligé d'avoir une licence, tu es obligé d'être formé à, bah voilà, au risque, etc. Au risque, etc. Ouais. Voilà, mmh. Donc, ça, c'est important. Après, voilà, je sais que beaucoup de personnes le font, mais en fait, au début, quand tu n'as qu'un ou deux apparts, tu fais pas trop de bruit dans la ville. Et au plus tu commences à avoir des apparts, tu as les hôteliers, tu as la ville et tout, oui, comment tu arrêtes regarder ce que tu fais. Donc, euh, il faut être dans les clous et quand tu connais enfin voilà il faut pas jouer trop borderline parce qu'au bout d'un moment ils vont te remettre dans le droit chemin en te disant euh, c'est clair pas, enfin, ah oui, oui je, je... <rire> dès que tu commences à grossir là tu commences à inquiéter et c'est là où on vient de chercher des noises donc là c'est important d'être clean avec ça euh, donc voilà donc en tout cas ça c'est une prochaine une prochaine étape d'accord bon bah ça c'est top euh, donc du coup bah ouais de, on teste hein, comme on disait, euh, systématiquement. Euh, Qu'est-ce qu'on est-ce que j'ai d'autres questions à te poser donc euh, sous la conciergerie, on a vu euh, quels sont tes objectifs euh... bah tiens oui justement dans la to-do list est-ce que tu t'es fixé des objectifs en termes de quantitatifs on va dire en termes d'appartements sur 2021 par exemple ou, voilà. dans, ou dans deux trois ans ou... Voilà, Déjà, en objectif déjà, décembre 2021, donc là, je vais avoir mon, ma 20e sous-location le, le 1er juin et objectif décembre 2021, c'est d'avoir 21, 21 sous-locations, euh, 25 sous-locations. 25, ouais. 25 sous-locations, en fait, c'est quasiment déjà ficelé. En fait, c'est des propriétaires qui sont venus me, me voir, ils ont acheté un appart, ils sont en train de faire les travaux. Et euh, voilà, entre septembre et décembre, ces appartements vont rentrer. donc Déjà, décembre 2021, c'est ça. Ensuite, euh, l'objectif, c'est de demander de passer à mi-temps dans la fonction publique pour euh, septembre de, 2022. Donc ça, je vais devoir le faire en septembre 2021, parce qu'il faut le demander euh, quasiment un an à l'avance. Euh, donc ça, c'est mon objectif aussi. Et euh, moi, ce que, autre objectif, c'est de euh, développer ben, vraiment la, la partie aussi euh, coaching. Moi, j'aime bien aider les gens, accompagner les gens. Donc ça, je vais, je vais essayer de, de développer ça... Euh, Enfin, je l'ai déjà développé, mais j'essaie de développer un peu plus en parallèle, de, de, de partager mon expérience. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, on va dire à court terme. Et après, moi, mon objectif, ça serait euh, d'arriver euh, à 35 appartements, pas plus, dans ces trois villes, toujours en restant dans ces trois villes, et mais en créant un peu un, un on va dire dans mon portefeuille d'appartements, à un moment donné de, de ce que j'appelle faire 80-20. C'est-à-dire que je vais regarder à un moment donné, sans doute dans un an. Les appartements qui me rapportent le plus, les appartements qui m'amènent le plus de problèmes, etc. Et je vais sans doute l'appartement arbitrer. Voilà. Ceux que je garde, ceux que je ne garde pas, etc. Parce que bah, comme dans tout portefeuille d'appartements, il y a des appartements qui posent plus de problèmes que d'autres. Et euh, ceux qui dépensent trop d'énergie, ou de temps ou d'argent, bah, peut-être arrêter le contrat, euh, en récupérer un autre. Enfin, voilà. À un moment donné, une fois que j'aurai atteint euh, du quantitatif, c'est-à-dire 25 appart, et après l'objectif passe à 35, ce sera vraiment là d'arbitrer les choses. Par exemple, je vois que l'espace, ça marche bien, peut-être de me développer un peu plus dans l'espace. Les studios, on voit que ça marche un peu moins bien. Donc peut-être que les, certains studios, je vais, je vais m'en séparer à la fin, fin oui. du contrat. Enfin Voilà, donc c'est réarbitrer euh, correctement les choses pour que le, les produits que je propose correspondent correctement à la clientèle que j'ai sur ces trois villes. Ok, euh, bon bah ça, c'est top. L'objectif, euh, coup... c'est trois, dans trois ans quitter la fonction publique. Ça, ouais c'est ça. Voilà, d'accord. Ton objectif, c'est vraiment ça. Là, vraiment, voilà. Donc, j'ai tout un plan d'action pour que dans trois ans, euh, je puisse quitter la fonction publique, que je ne travaille pas dans mon business, mais au-dessus de mon business, et que je puisse me sortir à, bah, une rémunération euh, décente euh, pour, euh, pour en vivre au quotidien. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'investissement locatif en parallèle C'est-à-dire que, est-ce que pour toi, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, tu dois vivre essentiellement sur tes revenus de salariés, euh, tu es en société, tu es en quoi aujourd'hui en termes de structure juridique je suis en société. En fait, ouais. j'ai une euh, Holding et puis en dessous, j'ai d'autres. Ouais. Et justement, est-ce que tu ne penses pas que la sous-location peut aussi amener à un moment donné à se faire un petit matelas de trésorerie euh, et se permettre peut-être éventuellement d'aller chercher des investissements, des investissements locatifs ou est-ce que cette trésorerie-là, tu préfères la, la remettre dans des nouvelles sous-locs euh, Comment tu vois un peu l'arbitrage euh, Parce que tu vois, des fois, tu peux avoir une petite trésorerie qui se fait euh, dans ta sous-loc puis te dire, bah, tiens, est-ce que ça ne pourra pas être soit un apport ou un effet de levier auprès de la banque pour dire, bah tenez, Bon, J'ai quand même ça comme garantie derrière pour aller lever un crédit. Comment tu vois ça, toi, l'arbitrage dans l'investissement locatif euh, Alors moi, tu... je suis un partisan effectivement de faire… Ah là, donc là, on n'a parlé que de la sous-location, mais à côté, je fais aussi de l'investissement immobilier. Voilà. En ouais, appartement… Euh classique, donc c'est pour ça que là je n'ai pas parlé, ils sont loués à l'année, soit en meublé, soit en nu. Euh, donc effectivement, l'objectif, c'est aussi de se créer un patrimoine. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai créé une uh, holding qui à, des, à des SCI. Euh, C'est-à-dire que j'ai acheté des biens en SCI euh, avec euh, notamment euh, ma conjointe. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, l'activité de, de sous-location qui va me faire effectivement un matelas euh, de trésorerie, oui. une trésorerie euh, je puisse les envoyer soit vers une SCI déjà existante, soit vers une nouvelle SCI Tout pour un nouveau bien, etc. Et ça, c'est un de mes objectifs, parce que l'idée, en tout cas, c'est de créer un, une un business de sous-location pour que derrière, ça me permette de développer euh, des, des biens de, du patrimoine avec des biens locatifs, loca bien. non pas spécialement en location courte durée, mais en, voilà, oui. en, location, en location classique. Et euh, ça, ça, je le partage à fond parce que euh, l'idée, c'est euh, d'enraciner tout ça euh, pour vraiment euh, être solide, avoir des bases solides. Si un jour la sous-location, pour X raison devait s'arrêter, euh, voilà, il me restera tout le patrimoine que j'ai pu créer grâce à cette sous-location euh, parce qu'effectivement, la sous-location ça crée un business, mais je suis d'accord avec ceux qui le disent, ça ne crée pas un patrimoine, ça crée un business mais ça ne crée pas un tout patrimoine, bien. donc il faut qu'avec l'argent qui est créé dans la sous-location on puisse se créer un patrimoine, immobilier financier ou autre, ça tout dépend ce si que veulent faire les gens, moi c'est plutôt immobilier mais c'est pour ça que je structure aussi toutes ces sociétés euh, correctement pour qu'à la fin, peut-être que je puisse revendre peut-être mon business de sous-location, l'arrêter du jour au lendemain si je le souhaite et qu'il me reste mes, mes appartements. Donc j'ai des appartements non propres. J'ai commencé en fait en LMNP, euh, comme peut-être beaucoup de monde. Et puis après là, depuis un certain temps, je suis parti vraiment en SCI dans, dans tout ce qui est investissement immobilier. Tout à fait, parce que la sous-location s'adresse finalement à deux profils, hein, c'est ce que j'explique souvent, c'est le profil des investisseurs qui, euh, bah, dans un schéma euh, pour vraiment faire de l'arbitrage et avoir un, un parc immobilier relativement important, eh bien vont euh, bah, faire de l'investissement locatif, peut-être qu'à un moment donné ils sont aussi bloqués et donc ils vont faire de la sous-location. Et la sous-location s'adresse aussi eh bien, à tous ceux qui veulent se, bah, quitter leur boulot ou qui peut-être n'ont plus de travail en ce moment, ça peut être un bon tremplin pour euh, eh bien, se créer euh, bah, tout simplement sur... En fait, c'est ce que j'expliquais encore ce matin, j'avais une, une personne qui, qui souhaitait rejoindre un de mes programmes et, et c'est ce que je lui disais, je lui dis, il euh, ne faut pas oublier que ça reste de l'entrepreneuriat, donc avec son lot de risques, euh, c'est sûr qu'on voit tout de suite ce que ça peut rapporter, bien évidemment, mais... Ça, voilà, il y a son côté risque qu'il faut prendre en considération, c'est l'entrepreneuriat, ça peut marcher, bien évidemment, si on applique bien, si on, on fait les choses non plus, pas, enfin, ça ne sert à rien de le faire trop rapidement non plus, combien de personnes pensent qu'elles ont gagné 500 euros sur l'appartement, comme là tu disais, et on peut se faire un virement de 500 Non, euh, c'est une entreprise, généralement, il faut laisser au moins un an, deux ans que ça monte, bien faire monter la mayonnaise euh, et là, on peut commencer à se dire, OK, maintenant, je vais me prendre un, un, une rémunération ou un salaire euh, parce que voilà. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça dans les entreprises et ça a toujours bien marché si on le fait étape par étape. Quoi. Effectivement, faire étape par étape… Euh... C'est vrai que là par exemple les gens pourraient dire bah pourquoi quand tu fais euh, voilà entre 350 et 500 euros de cash flow euh, par appart multiplié par 19 appart pourquoi tu te sors pas un salaire et t'arrêtes pas tout pourquoi tu et te fais pas un virement de 7000 Voilà, <rire> voilà c'est ça, mais ça marche pas comme ça. Déjà non. on sort se sortir 7000 euros, c'est imposé à la flat tax il y a de l'impôt à la société, il faut qu'à la fin, ton, ta société soit bénéficiaire pour te sortir des dividendes. Enfin, voilà, il y a plein de choses derrière. Et, il faut... et puis après, il faut garder un matelas de trésorerie pour que, ben là, il y a eu connu voilà. qu'il y avait un certain matelas pour payer les choses. Voilà. Euh, donc, c'est... Enfin, voilà, c'est pas... Euh, il faut ça, avoir un schéma long terme, quoi. pas un schéma ça. court terme. Ça. Et c'est pour ça que c'est important de, de créer aussi, euh, après, d'autres choses euh, qui sont euh, bah, par exemple de l'immobilier pour justement, si un jour, il y avait... Euh, un coup dur dans la sous-location, que l'immobilier puisse prendre le relais Tout euh, sur euh, des, des rentes ou le, du patrimoine qui peut être revendu pour avoir un capital. Donc ça, c'est important voilà, d'aller sur différents euh, leviers en fait. même temps ne pas penser au plaisir court terme vous ferez plaisir, c'est évident euh, mais faites-le étape par étape ne, ne vous dites pas, euh, voilà ça, ça tourne, c'est parti je peux me faire un chèque, je peux m'acheter une nouvelle bagnole non, non, on va plutôt chercher à se recréer avec cet argent-là un autre actif et à un moment donné, quand il y aura suffisamment d'actifs et que votre dépense représente peut-être que 10% de l'actif bah là, oui, vous pouvez y aller parce qu'effectivement, c'est tellement insignifiant mais si votre dépense représente 50% de l'actif, vous vous rendez compte qu'il ne vous reste plus rien. C'est comme vos économies. Vous voulez vous acheter une bagnole, si vous prenez sur toutes vos économies, bah, vous tombez à zéro. Quoi. Et là, vous êtes hyper euh, euh, fragile. Vous êtes hyper, hyper fragile. Tout ça ah ouais, il faut, pour faut, une belle faut bagnole, vraiment ouais. créer, voilà, Il faut vraiment créer l'effet boule de neige. C'est-à-dire, un investissement rapporte une rente. Ça, c'est réinvesti, réinvesti. Tout à réinvesti. fait. Et là, au bout d'un moment, effectivement, l'effet boule de neige est tellement gros qu'on peut se permettre, après, de se faire plaisir, etc. Et, Et on plus, un. Voilà, puis on peut se faire plaisir aussi en louant des choses. Je pense je reprends encore la voiture, mais c'est un bon exemple. On peut se faire plaisir, comme moi, je me suis fait plaisir sur des beaux véhicules. Voilà, c'est un plaisir court terme, on dépense un peu d'argent. C'est une charge finalement. Et puis voilà, après, on retourne à notre vie classique et on, on voit plutôt comment réinvestir l'argent qu'on gagne. Quoi. Ah bah oui, de bah, façon, dans l'éducation financière, c'est ce qu'on dit, hein, c'est d'investir de, de, dans des actifs et pas dans, dans des passifs. Et au début, il faut vraiment être dans des actifs, des actifs, des actifs. À mort. C'est pour, pour ça que je dis euh, j'aime pas trop les vidéos Lamborghini-Champagne. Ouais. En fait, ils, ils, ils disent qu'il faut être dans les actifs, mais ils montrent, à, ils montrent, ils montrent que, à du à que du passif. Donc, euh, alors qu ils montrent que du passif. Peut-être qu'ils peuvent se permettre, eux, à un certain moment, d'avoir du passif parce oui, qu'ils qu ont eu une réussite et c'est très bien. Euh, mais il voilà, y a des étapes. L'entrepreneuriat, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quand ça marche, bah ça, c'est sûr que c'est super. Mais par contre, pour que ça marche, il y a, il y a plein d'étapes à, à mettre en place. Voilà. Et ça, c'est comme je dis souvent, hein, pour apprendre à courir un marathon, on ne court pas un marathon tout de suite, mais on fait des petites distances au fur et à mesure. Et puis, au fur et à mesure, on va Exactement. savoir courir ce marathon. Et, mais ça se fait en plusieurs temps. C'est un plan d'action à mettre en place. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. voilà Alors, de temps en temps, il y a des hauts, de temps en temps, il y a des bas. Mais il faut avoir… En fait, ce que je le dis souvent, euh, c'est euh, sachez pourquoi vous le faites. Si vous avez un pourquoi qui est très fort, ah, allez, donc quand dans les coups les plus difficiles, remettez-vous en tête pourquoi je suis en train de faire ça. Mais une fois que vous allez remémorer ce pourquoi, vous allez repartir sur votre objectif. Par contre, si vous ne savez pas pourquoi vous faites ça, évidemment, ça va vous décourager un certain nombre. Première question avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat pourquoi je fais ça Et après, focus. Tout à fait. Euh, du coup, bah, écoute, on a, fait, on a balayé pas mal de choses. Donc, toi, je sais que tu as donc ta chaîne YouTube où tu partages pas mal de tutos. Euh, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu et puis on mettra le, le lien de puis comment les gens peuvent te contacter aussi tout simplement s'ils veulent des, des infos sur toi et ben voilà, se rapprocher de toi <rire> alors effectivement j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Automatique BNB, donc on peut me contacter sur contact.automaticbnb.fr l'idée de cette chaîne c'est de, enfin, de permettre à chacun d'optimiser et d'automatiser sa location en courte durée et moi je fais énormément de tutos par rapport à mes expériences, c'est-à-dire je montre comment utiliser le channel manager bet 24, super hot. Quand comment genre À un moment donné, j'ai fait une vidéo aussi sur comment je, je gère ma sous-location. Enfin, je partage énormément de choses. Euh, je ne crée pas de formation. Moi, l'idée, vraiment, c'est de partager mon expérience. Par contre, je partage les formations que j'ai suivies. C'est-à-dire, euh, je leur dis souvent, si vous suivez ces formations, vous les mettez en place, vous allez avoir les mêmes résultats que moi si vous mettez les moyens en face. Et euh, je fais énormément de tutos pour euh, voilà, des, choses concr enfin, des choses réellement concrètes. Donc, sur Automatique BNB où vous me contactez sur contact.automaticbnb.fr et je réponds, c'est moi qui réponds à toutes les questions par mail. Donc, je ne réponds pas toujours sous 24 heures euh, parce que c'est moi qui le fais. Par contre, je réponds à tous les mails, je suis transparent, euh, il n'y a pas de Oui, bah, c'est ce que j'ai aimé dans cette approche quoi, effectivement ouais mmh. Ok, euh, bah, écoute, c'est euh, plutôt sympa, tu as, as des choses à rajouter ou euh... Non, bah, c'est déjà sympa de ta part de, de m'avoir invité, euh, je me reconnais grandement dans, dans, dans ce que tu fais dans, dans, dans tes vidéos, euh, Voilà, j'ai un peu le même état d'esprit, en tout cas je, je vois les choses un peu comme toi, donc tu m'inspires au quotidien, Donc je te remercie encore de, de m'inviter et puis encore merci pour la qualité de tes vidéos qui, qui m'aident aussi grandement. Bon, bah super. Bah moi, en tout cas, j'étais ravi aussi de t'avoir euh, reçu sur, cette, sur la chaîne YouTube. Ravi d'avoir pu échanger avec toi. Puis, à bah, ton expérience, moi, c'est ce que j'aime aussi. Hein, c'est ça, c'est les expériences, euh, comme on dit tout le temps, avec euh, les, les hauts, les bas. Euh, on a discuté un petit peu tout à l'heure. Et ça, c'est enrichissant. Quoi, hein, c moi, je trouve ça vraiment excellent. quoi. Non, non, effectivement, c'est ça qui est important. Est, franchement, ce qui est le plus important, voilà, c'est ce partage d'expérience, euh, éviter de refaire les erreurs que les autres ont faites ou en tout cas être alerté sur les erreurs qui peuvent être faites. Et ça, c'est vraiment important. Ça vous fait gagner vraiment du temps, de l'énergie. Et puis de se dire aussi qu'on n'est pas le seul dans, dans ce bateau-là et qu'à des un moments, bah, voilà, une erreur qu'on a faite, d'autres l'ont faite aussi. Ça nous rassure. Et euh, c'est bien aussi de, se pas, de ne pas se sentir seul parce que c'est vrai qu'en fait, les oui. on se sent souvent seul. Donc, d'avoir d'autres entrepreneurs autour de nous, c'est vraiment important. C'est appréciable, oui. Ouais. Bon, bah, super, bah, Merci beaucoup, Nico. Euh, on va se quitter sur ces dernières phrases. Hein. Comme, comme je le dis tout le temps dans mes vidéos, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Euh, donc, voilà. Puis, bah, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, à laisser un pouce bleu, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à vous abonner aussi à la chaîne. Vous le savez, une chaîne où on parle bah, d'immobilier, d'investissement locatif, de location à courte durée, sous-location, conciergerie. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à vous, à vous abonner. Et puis, vous pouvez aussi découvrir la, la, chaîne, donc, la chaîne YouTube de, de Nicolas. Je vous mettrai le, le lien dans la partie commentaire. On a terminé. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci, Nico. À très bientôt. Ciao.